Nous avons visité l'Armor-Plage à la fin du printemps. Le site visité avait un fond principalement formé par du sable, ce qui nous permet d'observer correctement la flore et la faune. La première rencontre se fait avec cette étoile marine glaciaire. Là, nous avons traversé cet herbier des austères. Un escargot s'est promené sur les sables et passé à côté d'un verre à moitié enfoui. En avant, nous avons rencontré un maître du camouflage. Des poulpe caché entre un amas d'algues. Il a décidé de se déplacer. Il est très beau à regarder comment la couleur de sa peau change à avance, sa forme aussi, de s'adapter à de nouveaux endroits. Finalement, il a trouvé un nouveau site pour se reposer, pour se cacher et se confondre avec les fonds. Notre maître du camouflage et ces poissons plats appelés sols noter comment les motifs sur sa peau rassemblent le sol sableux c'est l'heure de partir donc on commence à remonter lentement et on rencontre animal appelé cténophore, particulier Péroé. Il restait seulement à préparer la remontée très lentement, gardant les souvenirs de toute la beauté que nous avons rencontrée dans la mer.